Salut les rollistes, bienvenue à RPG Day 2018 Question numéro 20 Quelle mécanique de jeu Inspire le plus votre façon de jouer Alors je dirais, eh ben, ça, ça dépend des jeux One 1%, je trouve que ce qui est Le plus fort dans le système C'est le, le système du marteau Pour le presse, que j'ai réussi à trouver Enfin, des joueurs a réussi à trouver un marteau super euh, pour, pour le président de la table euh, Les tours de table euh, qui, qui viennent Un peu ronger euh, la séparation joueur-personnage étant donné que bah, dans les règles pour le vote, les, les, les joueurs votent euh, autour de la table euh, comme s'ils étaient autour de leur table de, de motor club, ils votent dans l'ordre où ils sont placés euh, à eux de voir s'ils se placent en fonction des grades ou si simplement euh, ils ils apparaîtront comme ça. Mais en tout cas, on tourne on tourne en fonction de la table. Ça donne une, une ambiance assez énorme. On est en plein RP, presque GN, puisque les personnages deviennent eux-mêmes. Ceux qui se regardent entre deux votes, ça, ça donne vraiment un goût parfait euh, qui, qui représente le mieux la partie. Par exemple, la vampire je joue avec la dualité des choses, entre la mascarade et la frénésie, par exemple. Il euh, y, y a beaucoup de, de, de jeux à faire à ce niveau-là, euh, avec, euh, avec les contradictions entre la faim et l'humanité, euh, le fait de tuer des humains, de tuer des innocents, de manger des animaux au choix, mais du coup, vivre une humanité qui est bien plus, bien plus dangereuse à vivre auprès des vampires que des humains. Euh, et également, euh, faire jouer les.. Euh, les personnages des joueurs avec la puissance que représente, euh, que représente une diablerie la puissance à gagner que représente une diablerie et euh, bah, ses conséquences dans l'univers un, un diaboliste dans, dans le monde de, de la Camarilla ne survivra pas longtemps s'il les découvertes c'était la 20 question de l'RPG Day 2018 je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à demain ciao les rôlistes